Je pense que c'est important euh, dans une faculté d'avoir de l'entraide, de la solidarité euh, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des étudiants qui sont dans le besoin euh, et qui ont euh, bah, du mal à se nourrir et ça c'est pas normal au, aujourd'hui euh, dans notre pays. Euh, bah déjà c'est un moyen qui permet aux étudiants qui sont euh, dans le besoin et qui n'ont pas forcément un budget euh, nourriture assez gros de venir combler les manques. Bah, je viens toutes les semaines depuis, euh, depuis sa création et parce que je, ça m'aide ça beaucoup. Pour moi, l'épicerie solitaire, ça m'a beaucoup aidé. Déjà, ça fait une grande différence par rapport à mes économies. Parce que c'est vrai que c'est un peu juste au niveau du budget. Je n'ai pas encore de job étudiant. Et donc, euh, avec les autres charges, ça, ça me fait un peu une charge en moins. Du coup, pour, euh, ce sont des dépenses euh, bah, essentielles. On trouve des denrées non périssables entre guillemets. On va trouver plus bah, du coup des pâtes, euh, des, euh, des céréales. Ouais, bah, on a des fruits, ça c'est déjà super pour moi d'avoir des fruits. Il y a les produits d'hygiène, oui je prends souvent euh, de la dentifrice ou du shampoing ou du gel douche suite à la crise sanitaire actuelle, on a pu identifier certains de nos étudiants en grande difficulté financière. Donc Marc Olivier, premier vice-recteur, vice-recteur en charge de la vie étudiante, a proposé de créer cette épicerie solidaire. Donc cette épicerie solidaire existe depuis début avril. Les étudiants peuvent venir de manière hebdomadaire, une cinquantaine sont bénéficiaires et viennent composer leur panier en fonction de leurs besoins. Donc on remercie beaucoup le personnel et les étudiants de l'université qui peuvent faire des dons quand ils le souhaitent dans les campus. Et on remercie également les étudiants bénévoles qui sont allés faire des collectes à Auchan, états unis Donc on remercie beaucoup Auchan, états unis pour leur accueil. Ils nous ont permis de faire vivre notre épicerie. Et enfin, on tient à remercier les familles et les enfants de l'école Saint-Vincent à Ferney-Voltaire. Merci beaucoup pour votre aide. On remercie également l'école Saint-Jean-Baptiste à Vaugneray pour les dons qu'ils ont pu nous faire pour faire vivre cette épicerie.